Dans cette vidéo, nous allons comprendre ce qu'est un solvant polaire et une molécule polaire. Alors, c'est quoi le problème Cette vidéo se découpe en trois parties. Tout d'abord, une introduction pour préciser le problème. Ensuite, une explication détaillée de la molécule d'eau. Et enfin, une méthode simplifiée pour déterminer si une molécule est polaire. Alors, précisons le problème. Cette animation permet de comprendre par quel mécanisme microscopique de l'eau peut dissoudre un cristal de chlorure de sodium. On observe que les molécules d'eau se lient aux ions constituant le cristal de telle manière que chaque ion s'entoure de molécules d'eau. On appelle cela la solvatation des ions. Si l'on regarde de plus près, on constate qu'en en regardant en regard, pardon, des ions chlorure négatifs, on trouve les atomes d'hydrogène de la molécule d'eau alors qu'en regard des ions positifs se trouvent les atomes d'oxygène. Par conséquent, on observe ici que l'eau est un bon solvant des solides ioniques, car elle interagit avec les ions qui le composent. Alors tout cela est très bien, mais une question se pose, comment une molécule qui est électriquement neutre, comme l'eau, peut-elle interagir électriquement avec des ions pour comprendre, et avant d'étudier la méthode scientifique officielle, nous allons représenter la molécule d'eau avec toutes ses charges électriques. L'oxygène possède un noyau composé de 8 protons et son cortège électronique est constitué de deux couches, une couche interne avec deux électrons et une couche externe avec 6 électrons. La formation de deux liaisons avec des hydrogènes, dont le noyau comporte un proton et le cortège électronique un électron, conduit à une molécule électriquement neutre, comprenant des éléments dont la structure électronique est stable. Mais si l'on regarde comment sont réparties les charges positives et négatives dans cette structure, on voit bien qu'elles ne sont pas réparties spatialement de la même manière au sein de la molécule. En langage mathématique, on dira que les barycentres des charges positives et négatives ne se situent pas au même endroit, ou ne sont pas confondus. Mais comment situer précisément ces barycentres des charges positives et négatives Une première information à prendre en compte semble évidente. Il s'agit de la géométrie de la molécule. On voit que la forme coudée, par exemple, de la molécule d'eau ici va conditionner la répartition des charges dans l'espace. Une deuxième donnée à prendre en compte est le positionnement des électrons constituant les liaisons. On pourrait les situer pile entre les deux noyaux, mais en fait, ce n'est jamais le cas. Si les deux noyaux de part et d'autre de la liaison ne sont pas deux mêmes éléments, les électrons des doublés liants seront davantage attirés par l'un ou par l'autre. Cette aptitude à attirer vers soi des électrons, plus ou moins, se nomme l'électronégativité. Or, si l'on compare les électronégativités des éléments de la classification, on constate qu'elle augmentent au sein d'une période avec le numéro atomique. Cela s'explique par un nombre croissant de charges positives dans les noyaux d'atomes. Mais elles diminue quand on passe d'une période à l'autre, car il y a une couche d'électrons supplémentaires, ce qui atténue la capacité du noyau à attirer les électrons vers lui. Pour situer les barycentres des charges positives et négatives, nous utiliserons une méthode simplifiée. Et nous allons nous contenter de représenter les doublés d'électrons liants. Et en premier lieu, nous allons montrer comment une liaison hydrogène-oxygène, par exemple, est polarisée. L'oxygène étant le plus électronégatif des deux, nos électrons sont plus proches de O que de H. On représente symboliquement cette polarisation par des charges dites partielles, delta plus et delta moins, placées sur les atomes. Pour notre molécule d'eau, dans son ensemble, les liaisons OH sont polarisées et par conséquent, chaque H portera une charge partielle positive et l'oxygène Portera lui deux charges partielles négatives. Comme ça, l'ensemble reste neutre. Une molécule sera dite polaire, par définition, si les barycentres des charges partielles positives et négatives ne sont pas confondus. Si l'on tente ici de situer sur notre molécule d'eau les barycentres positifs et négatifs, on place le barycentre des charges partielles positives entre les deux H et le barycentre des charges partielles négatives sur l'oxygène. On constate que les barycentres ne sont pas confondus et donc la molécule d'eau est dipolaire, comme on pouvait s'y attendre. C'est pour cela que lors de la solvatation d'un cation et d'un anion, les molécules d'eau entourant les ions sont orientées en sens inverse. C'est pour cela également que l'on peut, et vous pouvez faire l'expérience, dévier un filet d'eau avec une règle électrique.